Et hey bonjour à tous les amis, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Friday Night Funkin'. Aujourd'hui, on va jouer sur un mode euh, euh, sur euh, Sonic.exe. Donc, euh, je vais juste mettre le son du jeu. Attention. Mode, donc story mode Sein, ça va en micro, Bon, voilà, match sur sonic.exe, on connaît sonic.exe, je n'en fais que, je n'en fais pas beaucoup du sonic.exe sur la chaîne, mais euh, je n'en fais fête... pas. Voilà, le nom de la musique, elle s'appelle Toussou, donc c'est... ça c'est la mise des d'abord ah, trop lent à ça donc la musique ah you <laughs> C'est la musique de la noyade. Non je suis pas d'accord là je suis pas d'accord le jeu plus sur les touches, ça marche plus voilà bon, c'est le jeu qui marche plus m'en fout j'ai le jeu. je vous assure que le jeu a bugué Attends. non ils non vont... ok